Qu'est-ce que vous faites, maintenant Rien de spécial. On va au café Oui, d'accord. Si tu veux. Tu viens, Mathieu Désolé, j'ai des devoirs à faire. À demain. Salut, on y va Qu'est-ce que vous prenez Je vais prendre une menthe à l'eau. Euh, je ne sais pas. Moi, je vais prendre une glace. Monsieur, vous avez une carte, s'il vous plaît Merci. Moi, j'ai faim. C'est combien, un croque, monsieur 22 francs. Alors, qu'est-ce que tu prends Simon, laisse-la regarder. Vous avez choisi Portez-moi une menthe à s'il vous plaît. Moi, je vais prendre une coupe Melba et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Et toi, Isabelle euh, Je ne sais toujours pas. Si vous voulez, je reviens dans une minute. Non, restez. Je vais choisir. Mm. Vous avez des pizzas Et non, je regrette, nous n'avons pas de pizza. Tu aimes les sandwichs Oui. Eh bien, prends un croque-monsieur. D'accord. Un croque-monsieur pour moi, s'il vous plaît. Bien. Un croque-monsieur et comme boisson, qu'est-ce que vous prenez Qu'est-ce que vous avez comme jus de fruits Nous avons du jus d'orange, du jus de pomme. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Parfait. C'est tout Euh, non, attendez. Une coupe melba aussi pour moi, s'il vous plaît. Tiens, tu as faim maintenant Non, mais je suis gourmande. Vous avez tout Oui, je crois. Merci. Merci. Ah. Une coupe Melba, une coupe Melba, une menthe à l'eau, une eau minérale, un croque-monsieur et un jus d'orange. Bon appétit. Merci. Monsieur, l'édition, s'il vous plaît. Tout de suite. et je ne trouve pas mon porte-monnaie. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas vrai. Voilà, ça fait 129 francs. Qu'est-ce qu'on va faire Ça fait combien 129 francs. Je suis désolée. Moi, j'ai 71 francs. Combien as-tu, tu, tu y? Moi, j'ai 52 francs. Ça fait 123 francs. Il nous manque 6 francs. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Eh bien, Isabelle va faire la vaisselle. Okay. Oh, s'il vous plaît, avez-vous la question Voilà, monsieur. Oh, excusez-moi, il y a un problème, celle-ci n'est pas la bonne. Ah, pardonnez-moi, c'est l'addition des jeunes gens. Ah, je sais. Je reviens. Excusez-moi, vous n'avez pas la bonne addition, je me suis trompé. Voici la bonne addition. Ah. Voilà, monsieur, dame. Ah, merci. merci. Ah, that's more like it. Qu'est-ce qu'il y a ça fait combien 134 francs. Oh, C'est encore plus. Il manque 11 francs maintenant. Je suis vraiment désolée. T'en fais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Fait chaud, hein Oui, très chaud. Vous êtes anglais Non, américain. Nous avons un petit problème. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bien sûr. Alors. Comment est-ce qu'on va à la tour Eiffel d'ici? La tour Eiffel? Mm. Oh, c'est loin. Il faut prendre le métro. Ah. Non, c'est very simple. Mm. Vous take the bus là, mm -hmm. à l'Odéon Saint-Germain. Mm -hmm. After, vous sortez à un Champ de Mars. Very simple. Champ de Mars. Do you get it? Well, I think so. <laughs> Mais vous pouvez parler français, vous savez. C'est très facile. Vous prenez le bus numéro 87, là, hmm? et vous descendez à Champ de Mars. Ah d'accord. Très simple. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Excusez-moi, on a un petit problème, c'est-à-dire que... Le problème, c'est qu'il me manque 11 francs. Il vous manque 11 francs Oui, j'ai perdu mon porte-monnaie et... et... Et alors, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, on ne sait pas. Voilà, on se rend. Mais non, monsieur, c'est très gentil. Non, ne vous inquiétez pas. Mais on ne veut pas. Merci. Madame, monsieur, Bonsoir. On se fonce c'est pas beaucoup, hein? Mais en échange, est-ce que vous pouvez nous prendre en photo Très volontiers. Attention. Mm -hmm. Souriez. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne visite. Merci encore, au revoir. Bye-bye. Bon, on y va On y va. Hey, les copains Voici mon porte-monnaie. C'est pas vrai. Il était par terre. Ben, C'est parfait. Monsieur, je vais prendre un banana split. Deux bananas split Et pourquoi pas trois bananas split <rire>